C'est parti pour Snake Rattle and Roll, un jeu donc fait par Rare. Voilà. Avec des musiques un peu rock'n'roll, un peu rebelle. Bon on va mettre deux players. Bye. alors faut faire comme les personnages, c'est-à-dire qu'on va manger des bonbons pendant tout le truc pour voir si on devient plus puissant. Bonbon, boubou, moi oui, je fais du ah. bonbon rose. Wow. Allez c'est parti, alors je suis le cale, je, je suis le rouge, quel bleu. Violette. Ça, c'est pour sauter. Ah, il tire, pas il tire pas loin la langue, là. Ah, là, il tire plus loin avec l'option, là, en fait. C'est énorme. Alors, ça n'ouvre pas. Ah, mais il n'y a que deux boutons. <rire> Alors, voilà, plus il mange des trucs, plus... Il euh... un truc excellent. faut sauter dessus, euh... Ou tirer la langue dessus. Quand, Quand je suis dessus que j'appuie sur tirer la langue, ça l'ouvre, en fait. Là, faut que tu le manges, c'est ta couleur. En ah fait. Faut faire gaffe, il y a un requin, là. Ah oui, il peut grandir. Me donne envie de vous filer de Alors là, euh, name dropping, euh, c'est interdit. Ah ouais. Alors est-ce que tu peux sauter sur ma tête pour que je t'envoie en routeur là, c'est voir What Bien sur moi. Wop. Yep. Je sais pas si on peut interagir. Ah ouais, Et si on garde tirer la langue enfoncée, il court plus vite Non. Oula, oula, oula. Ouais donc faut pas aller dans l'eau en fait. Boule. Je comprends pas comment on peut aller chercher la vie là-haut mais bon c'est sera... pas. Ah la boule bleue faut que tu la manges Ouais bah. Yeah. Ouais, Bien. Et la est... jaune elle fait quoi C'est juste des points J'arrive pas à les bouffer. Alors moi je me confonds avec toi. Ah Donc ce qu'il faut savoir c'est que là on est en 3D isométrique. Donc ça.. Ici. Boule. Boule. Boule. Boule. Putain, ch... Les directions sont, euh, sont un peu compliquées, c'est-à-dire que là, si on appuie à droite, on va vers en bas à droite. Ah, c'est une bombe ça. Ah ouais, d'accord. En fait, tu viens de m'exploser la quand... Non, il faut surtout pas les manger parce que sinon, ça te fait perdre de la vie. Bonjour. Alors, on a un chronomètre en bas qui est en train de descendre. Ah, Merde. Et il faut grossir avant d'atteindre la fin du niveau, si je me souviens bien de... du fonctionnement du truc. Oui, ah, c'est bon, pas mon avis. Putain, je suis dans l'eau. Ah, comment on ressort Je suis coincé. Je vais ben mourir. Ah, je me suis fait bouffer par un requin. Oh fuck. Ah. J'ai lancé une zone bonus, quoi. <rire> C'est une bonne idée. Ah, donc là, on va se goinfrer comme des porcs. Ouais. D'accord. Cool. Le parti. Merde, le cours de. Alors, les jaunes, ça ah. coûte. Des fois, ils explosent, alors faut faire gaffe. Ah, mais merde. Non, c'était la zone bonus. Faut, faut ressortir sans se faire bouffer. Ah c'est le pied Ah putain c'est dangereux quand Enfoiré de pied. Ah ouais et puis euh... Faut qu'on.. Faut qu'on aille manger là. Fais gaffe aux pieds parce que. Ah putain je me suis fait avoir. on Il sort douce. Pied. C'est pas boules. facile le niveau. Ah t'as bouffé mes boules. <rire> bah. ah. Il y a toujours que des bleus, Il y a jamais des rouges, c'est dégueulasse là. Mais non, c'est normal. Toi, occupe-toi du pied. Ah! Je sors de là. Mmh, mmh. Ah je putain, il est pensait... trop fort le pied. Putain, je, je me suis fait bouffer. Merde. J'oublie tout le temps, c'est lequel pour te sauter? C'est bien celui-là. Ouais, c'est super chaud en fait. Oh putain! <rire> ah, j'ai obtenu un chrono là. Ouais, Ça, ça bon. nous a prolongé de beaucoup, en plus 30 secondes je crois. Ouais, c'est un trop en fait. pas! Merde. C'était ouais. une bombe en plus. Ouais bah j'en bouffe aussi. Ah bah oui mais aller. non, mais il n'y en a jamais des roses, c'est dégueulasse, il faut me les laisser. Le Mer c'est une bombe. Ah, ah mais même si tu vas dessus en fait ça te défonce. Ah, ah ouais. Ah ouais voyez, bah oui. Et Putain c'est difficile. Ah. Game ah, ouais. over. <rire> ah es trop nul. Ok on va pas passer ah, du moins. Trop nul. Il faut manger des boules. Mais qu'est-ce que je fous dans l'eau direct moi J'sais pas. Mmh, ils sont trop mal celui-là au coca. D'ailleurs c'est une bombe les yeah. Ouais faut briser pas dessus en fait. Ok Simon. Ah oui, et puis pour sortir, faut se peser, c'est ça Ouais. Là j'essaye de buter le pied. En fait, faut rester.. Euh... ça Ouais on l'a eu, on l'a eu, ça donne une vie en plus. Voilà. Ah bah faut le désinguer direct en ah, Ouais ouais, il faut tirer la langue à mort dessus. Waouh oh Ah putain mais j'arrive pas à viser Ah bien par là qu'il est le distributeur de Ouais. Oh mais ça me saoule, c'est bon ouais. Non la rose, ouais, regarde. Ah. Faut, a... faut manger ceux de notre couleur, sinon ça nous rapporte pas de la longueur en plus. Là faut que tu ressortes de l'eau, sinon c'est dans la merde. Viens ici bouboule. Boubou. Ah ouais, c'est pas évident euh. Non, il faut faire de se dé déplacer en fait. J'en sais rien. C'est ça que je suis parfois. Attends, je vais remanger celui-là, ça va faire bien lourd là, tu peux manger celui-là, on va essayer comme ça. Mais moi je grandis plus, alors je comprends pas. Pourquoi je grandis plus moi Viens eu, voir là. Euh... Ouais, je grandis plus moi. Regarde, je suis tout petit. On est limité à 3 longueurs, donc il faut que viens vite sur la balance en même temps que moi. Ah, euh... c'est bon ça ça. Il faut qu'on ait 4 wow, boules de longueur. trop chaud C'était ouais. le level 1 Ah je suis Roll et tu es Rattle Bah dis donc t'as vachement bouffé. Alors t'as vu que par contre j'en ai bouffé plein d'Etienne. <rire> Les ah, jaunes c'est souvent beaucoup. des bombes mais elles doivent rapporter plein de points. Eh Eh Bah ouais c'est toi qui as tout bouffé. Eh C'est dégueulasse. Mmh. Ouais j'ai bien celui-là. Oh, bon. oh, on a un gros bonus là quand même. Gros bonus. Waouh! Et ça nous rapporte quoi? Rien du tout, ok. Waouh! Ah, on tire la longue à nouveau à 10 cm. Merde, on a pris une boule de la mauvaise couleur chacun. Moi, je bouffe tout. Eh, il y a un truc là qui est vachement bien, mais. Euh... Alors attends. Mais on peut pas aller sur les pieds. Non, ça veut dire qu'il faudra se laisser tomber une fois là-haut. On va essayer de sauter par-dessus. Voilà. Tu crois que c'est pas bien ça? Je vais essayer de le buter. Euh... <rire> <rire> ah je me suis touché par quoi là Petit Bah je sais pas y'a des boules qui ont pas l'air cool là. Bon et ils me saoulent ce truc. Ouais, On bon. fait déjà ça pour ouvrir. Faut tirer la langue quand t'es au-dessus. Bon moi je vais chercher le tirage de langue euh, classique. Voilà. Boum. Moi je bouge. Faut faire gaffe celles qui rebondissent, elles sont peut-être méchantes en fait. Ça, ça je sais plus bien. ce que ça fait mais c'est une... une bonne option. Ça te rend pas invincible ou je sais pas quoi Mais euh... j'en sais plus, je suis rien. Ah, j'en ai un aussi là. Ah. Je suis super grande là. Il hein. ah, y a une cuvette de WC. Euh... En fait en plus on se bloque. Merde. Bah oui. Je suis trop loin. Je préfère me mettre entre les deux trucs que tu restes en bas à gauche, non, et l'autre il fonctionne tout. pas. <rire> si tu viens un peu plus haut, il y aura les deux qui marchent en même temps. est tout bouffée là. Donc, faut peut-être qu'on avance, non Merde. Ah, il y a une vie là -haut. Ouais, j'ai essayé d'aller la chercher, mais c'est trop Comment Faut se laisser pas. tomber en fait quand on est... Euh... Je vais essayer d'aller là. Et il ça, arrive C'est super chaud. Bon, alors là, ça y ah, de... est... Ah, c'est du chrono. Il faut grimper là-haut, mais il y a le champignon. Ah, tu vois, on peut l'attaquer. Mais il n'y a plus le champignon. Les collisions sont. Ah, dépendent pas forcément de la hauteur. Il faut monter là-haut. On peut pas là. Oh oh. <rire> oula, oula. Putain, comme il arrive trop vite le machin. Bon, on va essayer y Le diamant, ça rend invincible, j'ai l'impression. Ah fuck ouais, Fait exprès de pas avancer pour que tu aies le temps de... de venir. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Là, faut que tu me rejoignes. Uh, uh, uh, uh. C'est tendu, hein. j'aime bien la 3D isométrique, mais... voilà, oh non, non, il ah, fallait prendre plus de l'an. dans la merde. Ils auraient dû mettre une musique bien flippante. C'est moi qui mange le plus de bonbons, mais c'est toi qui a le plus grossi, là. Yeah, Bref, ouais, les les ouais. femmes stockent plus facilement la graisse. On sait. Euh, mais je t'emmerde, <rire> je tirais. Ah Non, c'est bon. Allez, on y va. Ouais attends, Oh, putain. Oh, pas oh ça, c'est pas le pire. Moi, faut donc... vite aller en hauteur. Ah putain il vient en hauteur aussi faut vite se tirer de là Ah puis là oui le champignon Ouah la misère C'est pas évident hein Ouais j'ai pas le choix là Ouais, Tu te dépêches de venir par là Oh mais c'est juste la misère avec le Je crois qu'il faudrait buter le pied là Ouais je suis coincé moi Regarde Faudrait euh, ouais. Faudrait voir à. Euh... Ouais, viens vite à droite, tu vas te faire écraser là. Ah, attends. Faut le laisser euh... Oh putain C'est. Eh, sérieux hum, hum. C'est ouais, trop je, chaud je euh... descendu. Oh, il reste plus que 20 secondes On est mort Non bah faut se dépêcher d'essayer de sortir de là. Aïe, ah, euh, je me suis fait écraser. Bon. Il est super dur ce jeu. Ah ouais, non mais carrément quoi. fais bon, 37 pas... secondes. Ah oh, c'est trop loin. Ah Et à que... en plus on se bloque quoi. J'ai été attraper la boule pour oh, tu... grossir. Et j'arrive. Ah, putain c'est une bombe. Ah Non que... je suis tombé, je suis tombé. J'arrive déjà. Ah ça y est. Ah, ah, ah, ah. Non Non Oh putain Ce qui est dommage c'est qu'on est limité euh, en couleur à... Bah tu entends Ouais. Oh. 26 secondes. Bon, on va essayer d'y aller. Hein. Ouais, j'avais réussi à monter là-haut, mais. Euh... Là, c'est baisé. Oh putain, y'a le pied. Waouh, ça veut dire que moi j'ai eu chaud. Oh putain. Ouh, tu montes. une boule rose. Ah, Et là, de là, ça veut dire qu'il faut y aller en diagonale. Là Il reste plus que 18 secondes. Euh, ouais. Attends, attends. Euh, oh non, j'avais réussi, j'avais réussi, j'avais réussi. Moi si j'avais réussi, j'étais allé sur la. Ah, J'étais même putain. allé sur la balance mais sauf que j'ai pas de poids. Euh, Tout mec. Ah non mais sérieux quoi, c'est trop dur. Ah, oh, t'imagines que c'est niveau 2 quoi. Ah Ouh, fec fec, fec, fec, fec, fec, fec, fec, fec fec Regarde le bordel de requin là, comme il répite. Moi euh, aussi je suis tombé là l'eau. Ouah Ouh Ouh, Ouh, Ouh 4 est... secondes, euh, on va, on va on être va time over. Ouais. Oh non mais c'est trop dur, on passera jamais niveau 2. 3 jours d'entraînement, on peut pas sauter quand on est vraiment dans l'eau et qu'il y a du courant. Yeah ouais, je préfère bouffer les bonbons là. Eh, trop, dur. trop dur, trop dur, trop dur, trop dur. Ouais, ça, 99 secondes. Faudrait qu'il y ait des continus Faut buter ce pied de merde, mais euh... <coughs> Attends, ah, non. si ça fait ah, non non c'est parce que l'on vient de ressusciter. Hein. Je me suis craché dessus. ah euh... oh, putain. Bon alors attends, faut que je capte la diagonale. Ah, alors maintenant en poids je dois être bon là, j'en ai mangé plein. Moi j'ai tout perdu mais j'arrive pas à me diriger. Hein. Oh, tu... oh. <rire> ah t'as le droit de parler. Ah merde. Ben, là t'es revenu à la vie. Alors là en poids je suis bon moi, hein, je peux aller attendre. Oh, non je peux aller attendre sur la balance. Bah ben, la balance on peut y aller comme ça directement, hein, regarde là. Hop, hop. Oui, mais j'arrive déjà pas à... Moi je suis dessus, hein, je t'attends. Bon, faut que je bouffe moi. Oh, putain, je vais bouffer le pied. Mais y Une fois que t'es là, t'as plus qu'à sauter là en fait. Une fois que je où Là. Ouais mais le problème c'est que j'arrive déjà pas à... C'est en diagonale, donc c'est vers le haut et la Attends, gauche. faut que je bute ce pied là. Il va toujours au même endroit de toute façon. crêpe, crêpe, crêpe, crêpe, crêpe. Putain, normalement, il devrait pas tarder à crever là. Putain, mais regarde je lui, je lui défonce sa tête là. Pourquoi il meurt pas Parce qu'il a plein de vie. Ouais, tu as ouais, gagné ouais, une mais vie d'ailleurs. Ma vie. Oui. Cool. Bouboule Bouboule. Yo Voilà, c'est bon. Et maintenant, vers ah. le haut à droite, un peu près. Viens, yeah, reste. En face. Tu vas directement là. Ouais. Bon. Allez. On croit en toi. Mais en fait ce qui est chiant c'est que... Eh Dépêche-toi il n'y a que 39 secondes. Voilà, puis là tu sautes, normal. Puis là tu vas directement là et là c'est bon, on a ouvert la porte. Et pour y aller Ah bah maintenant ça va être plus compliqué. <rire> je sais pas si on doit sortir tous les deux ou s'il suffit qu'il y en ait un qui atteigne la sortie. Non je crois pas. Oh putain c'est encore une diagonale, j'aime pas les diagonales. C'est pas logique en plus comme direction. Ah tu dois sortir aussi en fait. Ouais c'est qu'un seul problème. Ouais. Oh. Ah putain, j'avais réussi. Ah, C'est un bon. plus vers la gauche, mais il saute vachement moins le perso. Hein. Tu peux. Ah, ah, voilà. Ouh. va sur celui du haut, comme ça, t'es sûr. You. Voilà. Yeah, yeah. Un petit saut. C'est bon. Ah, ah, voilà. Ah, ah. <rire> Je vais finir cardiaque. Ah, ah, ah, ah. Ah. Ah. Voilà, alors là, passer le deuxième niveau, euh, c'est brillant, ouais, effectivement. il si, faut que je mange plus de bouboules. Ouais, ouais. Plus ouais. si je mange de bouboules, je suis. Alors est-ce qu'on peut accélérer ouais. ce, cet écran-là Non, non parce rien que, pour enfin, euh... voir. Mais là, j'ai été moisi. Ouais, j'ai quasiment pas bouffé. Ouais, mais t'as tué euh... le pied, quand même. Ouais, mais... Ça devrait donner énormément de points. Mais ça donne une vie, c'est déjà énorme. Et non. Bon. Il y a une cuvette de chiottes enragées, là. Oh putain. On va faire bon, moi, les... Je vais aller chercher l'allongement de. Oh. Ah, il y a une vie hein. oh. celle là. Celle-là, je peux la buter facile, la cuvette. Bon. Ouais, je l'ai eu aussi. Je vais essayer de récupérer la vie, attention. Ah, euh... <rire> C'est écrit. Ah, justement. Bon. Ah. Bon, bah, celle-là, je vais la récupérer. On va juste buter la cuvette de chiotte là. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai bouffé une espèce de bouboule. avec des pâtes. Ah ça m'a pas donné une Je sais pas ce que ça m'a donné mais... Une bouboule avec des pâtes, moi j'ai mangé. C'est quoi ce bordel Bah c'est seulement le niveau, elles rebondissent ou elles courent ou... Regarde. Ah là ça te rapportait plein de points normalement. Je sais pas, c'est un truc mais ça fait des pâtes. Tiens, bonjour. Bien, faut qu'on aille ah pas c'est les pics. C'est les pics, il vaut pas aller sur les piques. Ah, ah J'avais plein de petites bouboules. Bon j'ai... Un un venir jour. par là. Ah ouais, je préfère jouer euh, and Roll euh, comme ça. C'est Snake, euh, se gaver et <rire> rouler quoi. Attends, là, je vais poursuivre le chien. Ah ouais, t'as bouffé les chiottes. J'ai du mal. Ah, bien, mes directions sont inversées. Ah oh, les salauds. C'est un piège. Ah oui, je m'en souviens de ça. Ça, ça rend invincible le diamant. Donc je peux sauter sur les pics? C'est que... bon, mes directions redeviennent normales. Il faut sauter là, là-bas Ouais, ouais, bah... Non, non mais ça n'a pas l'air si difficile que ça. Bah vas-y. Sinon, tu peux te laisser tomber... Euh... Là, à droite, là. Tu crois, là Ouais, oh, je suis pas sûr, non. mais il y a une zone grise. Ouais, ouais. Bon, je vais le faire. Ouais, c'est une bonne idée, oh, ça. Oh putain. <rire> <rire> <rire> ah <rire> Non... Elle peut vraiment un game over, moi aussi Ouais. C'est pour ça que je disais qu'il fallait que ouais, je récupère la vie. Eh non, on va pas recommencer au niveau 1. Ah, je sais pas a de continue on a bah regarde moi il me reste une 8. je te laisse 2. prendre ton élan vas-y oh, non tu ne te il coup. faut prendre de l'élan sinon il va pas courir assez vite tu veux que j'aille m'empaller dans le machin là <rire> bon c'est pas possible c'est pas ça le chemin on va voir mais c'est pas ah oh, putain les salauds oh ils ont ah oh, non mais c'est c'est la mort ce jeu Ouais. Faut d'abord que tu sautes vers là et tu tournes plus tard pendant le temps, Moi j'arrive pas parce que c'est pas logique. Une direction, faut pas logique. Start. ou tapis sur start. J'ai jamais rêvé quoi. J'arrive pas à aller. Euh... Si tu veux, j'essaye. Comme ça là. Ouh. Voilà, ouais, tu m'as fait peur. <rire> Moi aussi. Non non mais faut pas que tu ailles en diagonale. Hein. T'ailles d'abord comme ça et tu tournes un peu euh, après. Waouh <rire> En plein vol. En plein vol. Oh putain. Euh, je crois que je faut que mon Parce qu'il reste en vol longtemps, je garde, je garde le bouton enfoncé. A... J'aime pas trop ce genre de, de piège où t'es obligé de mourir pour. Euh... Ouais, on lui a tué ça. Boubou Attention une cuvette de chiottes une Cuvette de chiottes sont bizarres chez RR quand même. Bon, c'est quand même les mecs qui ont fait GoldenEye sur la Nintendo 64. on va essayer bon. on va essayer d'aller à la balance alors. Moi je suis méga grande. Ah, toi, toi, tu veux jouer avec ta. Ah, mais la culette de chiottes elle te bouffe toute ta longueur en fait. Oh, il faut se mettre sur le côté Bon, je vais aller choper la plaque des goûts qui est là. C'est peut-être un bonus. Ouais, je l'ai tué. Voilà. Je disais bien que c'est chaud d'accès. Bonus, bonus, bonus Allez, on va se gaver. Bah surtout toi, moi je suis déjà toute grande. Il y a du jaune aussi, ça rapporte plein de points. Et t'as vu comment je suis grande Ah voilà. Oh ah non mais là Là, là c'est pas une bonne idée là. Attends, attends, faut que j'arrive. Ah bah bah bah, oui, genre... tu vois, tu vois okay, à quel point on peut ouais, sauter haut et moins. Où est la balance maintenant Alors je... moi je serais partisan d'ouvrir aucune.. Non, parce qu'on est grand. Si tu veux tirer la langue plus loin, remarque qu'on a tous les deux la langue. On va essayer. C'est bon. Faut aller où Ouais, je tire la langue super loin. Faut aller en face, là Ouais, faut aller jusqu'à ah, la, la balance. Ah, il y a la balance. Il y a deux balances. C'est la balance du niveau 1, je pense. C'est bon, là, il est bloqué, là. T'as vu où ouais, est la porte. Ouais. Il est plus facile ce niveau que. J'ai trouvé aussi qu'il était plus simple à part le saut évidemment euh, avec les trucs derrière. Peut-être qu'il faut sauter plein de fois comme ça tu vois. Ouh. Ah non. Peut-être que. On peut pas. Non. Oh, oula, j'ai failli, euh, j'ai failli mourir. Peut-être qu'il faudrait essayer. Mais il y a une autre balance là. Putain. Ouais. On peut pas y aller à l'autre balance. Ouais, je demande si c'est pas la balance du niveau. Mais de toute façon, on a ouvert la porte. Ouais, c'est là où donc... il faut. J'aime pas cette flotte. Voilà. Ah mais par Comprends contre, je suis... 30 secondes. Hein. Je suis plus assez lourd. Ah ah ah en fait, il peux ah faire un très grand saut là. Merde, j'ai raté. Ah donc, je... Ah Ah Ah Ah Ah Ah Non Pardon. <rire> là, si le micro, il a pas saturé... Euh... Il me stresse ton jeu c'était déjà... et à l'époque on était bon ah Ouais, il faut juste prendre de l'élan et faire un très grand saut. moi bon, attends, je retourne. Regarde... Euh... Ah, ah ah ah ah ah ah ah Je vais, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah secondes. Voilà, donc là, tu fais un. Voilà voilà. Ça mérite. Il petit, tout bouffé. ah ah j'ai ah ah une Regarde, j'ai trop bouffé là, voilà. Ce qui est assez stressant c'est la 3D isométrique euh, de gérer les sauts en fait. Ah bah tu sais, j'ai compris. C'est un jeu qui est très exigeant dès le début euh... Ouais c'est trop exigeant. Ouais déjà là c'est vachement exigeant pour moi tu vois. Bah je maîtrise encore pas bien l'art du sauter pas très loin. Ouah Bon. On peut toujours faire gaffe à ce qu'il y a là-dessous en fait. C'est ça le problème. Ah, oui. Merde Non, c'est bon que tu mm Voilà. C'était ouais. une zéro... vie piégée, c'est ça Moi, ouais, je suis à zéro bi. Merde oh, putain, j'ai oh, touché le pic, en fait, et ça m'a tué. Ouais, oh, toi, t'en as deux encore. Moi, j'en ai plus. Hein. Si je meurs, je suis morte. Hein. Là, faut faire un, oh, un, vrai, grand, un grand saut, là. Hein. Ouais. Parce que sinon, tu vas Putain Qu'est-ce qu que je me suis pris sur la tronche Les pics du machin qui envoie des pics là-haut dessus, tu... tu vois Ah, oh, ça va. Là, ta fait. ils sont tout petits, en plus. On va faire un grand saut ouais, vers la droite. Mais... Hein, parce que... Ouais, c'est voilà. bon. Ciao Bouboule, à moi Attends, alors, il suffit de se mettre là et puis de tirer la langue. Ouais. Je vais te laisser prendre une langue plus longue, là, voilà, parce que tu tires la langue pas loin. <rire> faire gaffe au pic, toujours. On va alors. Merde Je dis ça, puis je m'en suis mangé. Hein. Ouais, c'est bon. J'y vais doucement parce que... Faut buter ça... la boule avec les ouais, là, ça voilà. Tiens, du... Ça, c'est une invincibilité, du rouge. Ah, merde Attention. Un chiot <rire> Ah, double cuvette à chiottes ah On est envahi par les chiottes, là. C'est quoi, ce... Ouais, parti. ce monde de en fait. oh, putain. Rose. Je te laisse prendre le diamant d'invincibilité, là-haut, et oh, puis bouffe, bouffe, bouffe. bouffe tout ce que tu peux pendant... que.. Ah, ah, attends, okay. je vais le prendre et je vais buter le pied c'est bariste en forêt. Je dis pas. Regarde. Bah, je sais pas. Bah, viens. Ouais. Parce qu'en en fait, moi je suis à 3 et toi tu as le droit peut-être qu'à 1. Hein. Ah ouais. Du euh... peut-être une connerie comme ça. Fais gaffe au pic là ouais. parce que. <rire> Pff... Il est dur ce saut là. <rire> je vais mourir. Attends, attends. Attends le tir de pic. Non, ça va parce que des trucs qui restent tellement longtemps en l'air. <rire> Game over. You lose. Moi ouais, je suis mouru Star, t'appuies sur Star. Voilà. j'ai ouais, une bouboule. Ah je repars. En fait on, a, on est infini. Je sais pas, je sais pas. Elle est trop prononcer... fou, ce truc. Ah pas... Non Tu gardes enfoncé longtemps. Ouais et mais tu... en fait ce qu'il y a c'est que je sauve... j'ai peur de sauter trop loin. Non, non, mais va super loin, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, d'accord. Euh, par contre, après, euh, après où est-ce qu'il faut aller euh... ah, là, là où il y a la langue, là où Ok. Ok. Ouais, non, ça va, parce qu'en fait, on traverse plus ou moins les murs quand on C'est en saute. face. Ouais, tu sautes comme ça, tu traverses plus ou moins le mur, ici, si ça compte pas. Mmh. Ouais. Bon. Encore un saut d'enfoiré. Ah non mais c'est un saut d'enfoiré ça. Attends que le pied il arrive. Des pieds, des chiottes. Un ah c'est une bombe, frère. Ah. Non je l'ai évité. Putain, quel... Ah putain merde j'ai raté mon saut. Ah j'avais pas vu. <rire> j'ai profité de l'invincibilité en revenant à la vie pour toucher ouais, à moitié pied des pieds. C'est un, un saut de, de malade ça non hein, tu peux sauter dès ici en fait vachement loin vers là-haut. es sûr de pas toucher les pics. Ouais, non non parce que là tu touches les pics. Tu, tu sautes depuis là en fait. Hein. Le, tu touches pas le truc là. Tu prends ton élan comme ça et tu sautes en l'air dans le vide ici, là, t'as plein d'air plein en fait. Là je saute dans le vide en fait. Ouais mais.. Vrai. Ouais mais en prenant de l'élan hein. Là en fait tu sautes mais vers là. Ouais quoi. mais c'est chaud Oh, je crois que j'ai mort. Uh oh. Hold. Ah, pose. D'accord. J'ai mouru. Tout repose sur toi. Moi, je te soutiens, je bouffe les bouboules. Ah ah je comprends même pas où est le décor là en fait. Euh... Ah mais non, mais d'accord, OK, je croyais qu'il qu il était à gauche. Et là, tu peux pas revenir à la vie encore une fois. Regarde, oh, j'ai plus rien moi. Là, il, fallait... il suffisait de sauter tout droit. Oh, attention, euh... attention, il y en a d'autres à mon avis. Oh, ouais, ouais, c'est classique avec eux. Mais ça, ça dit que ce jeu. Donc là, je suis censé sauter euh... là-haut. Ouais. Oh, putain. Ah putain, ça ils en plus, les salons. Ah, ouais, t'aurais pu te bloquer au moins. Ah, ils sont pas bâtards, tu l'as touché. Tu peux te mettre Ouais. Ah, je me va. demande si je passe le niveau, est-ce que tu reviens pas à la vie au suivant C'est un bonus à T'es coincé. Et tu vas te faire niaque par l'autre hein. <rire> Donc je pense pas. que si le jeu c'est d'en avoir aucune, c'est pas mal. Non ça va, faut manger la jaune, c'est la plus.. Double. Ah puis comme tu peux là, tu veux tout bouffer en fait. Mmh. Trop dur. Trop dur. Oh là, faut faire gaffe mmh, mmh, mmh, à plus mmh. à pas avancer à la fin du bonus. Mmh. Ah putain, c'est Non, mais t'es sûr que c'est là qu'il faut aller Non, parce qu'en en fait, comme il y avait un bonus, bah, euh, ouais. à mon avis, c'est juste euh, par là. Mais non, non, c'est trop haut. Non, regarde, c'est ça. Ah, ouais, là. Là, ça a l'air trop haut. Ouais. Non, mais c'est celle-là. Celle-là Ah, bah non, c'est Non, non, pas non. Non, il faut sauter sur la zone de bonus, apparemment. Ah. Oh chaud bah ouais et après de la zone de bonus où t'as pas d'élan faut que tu ailles te mettre là ouais ouais euh. non là ça va c'est pas des sauts difficiles ouais après, je vais même pas, pas faire chier à ouvrir le truc là celui là il est déjà plus dur là. ouais mais super long. et moi j'arrive trop pas à que la portée oh, les Oh non! Ah puis là c'était mouru mouru quoi. Ah ouais, oh puis là je pourrais pas l'ouvrir là. Ah oh, puis alors vas-y. T'as une ampoule sur la tronche. Ouais c'est dégueulasse. Ah non mais c'est. Puis regarde il vise en plus. Et là en fait on est censé. Euh... Ah c'était un chrono. Bah bon, en fait t'es bon pour tout te retaper. Ah, ouais. Ah oh, putain. Ah j'en ai marre. Ouais. hein. <rire> bon bah voilà c'était euh, Snake Rattle and Roll. Okay. Ah, on, euh... C'est un jeu sadique en fait. Ah ouais, ah ouais. Est... il est bien, mais il est très est difficile. C'est niveau 3 C'est super dur ouais. T'as la fin Et tu te prends une enclume sur la tronche. Non mais sérieux. Disons que pour un troisième niveau... Ah moins qu'il n'y en ait que 6 dans le jeu, quoi, mais y je y y crois y pas. Je pense que je rêve pas à faire... Euh... Les <rire> sauts, ouais, le chrono, ouais. Tu... <rire> Faut mm. que je m'entraîne avec... Ouais. Mais c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, il y a des geeks, euh... non mais faut dire que c'est de la bière parce que sinon ça fait... Non mais de temps en temps il y a de l'eau, ouais. bah, déjà qu'on mange des trucs euh, vraiment pas bons